Eh bien tout d'abord c'est un vrai succès, euh, la salle était pleine donc c'est un sujet qui intéresse fortement euh, les marques et, et les annonceurs. Le premier enseignement, je dirais c'est euh, que le e-commerce et les retailers euh, sont de véritables relais de croissance et de moteurs euh, de croissance pour les marques. Euh, le deuxième c'est euh, que nous avons la chance d'avoir en France un écosystème euh, extrêmement riche et varié de différentes régies publicitaires et pas un acteur ultra dominant comme on peut avoir dans les pays anglo-saxons. Euh, le troisième euh, enjeu va être euh, l'harmonisation euh, et la mesure euh, des dispositifs de retail media. Euh, à date, euh, ces mesures sont extrêmement hétérogènes et voilà, pour harmoniser, pour développer ce marché, il faut que tout le monde se mette autour de la table et puisse euh, adopter des, des normes communes. Euh, L'autre enseignement, c'est également, on l'a vu, c'est euh, les problèmes organisationnels côté, euh, côté, euh, côté annonceur. Euh, trop, de, trop de silos encore, je pense qu'il y, y a de réels enjeux de pédagogie auprès de, des directions euh, marketing ou générales sur, euh, sur, euh, sur ce sujet. Et donc comment casser euh, les silos, dans la mesure où voilà, euh, on est dans un commerce unifié, euh, le consommateur est dans un comportement omnicanal. Et euh, enfin, je dirais euh, que beaucoup de marques vont euh, avoir euh, comme objectif de tester voilà, cette approche, aussi bien euh, pour des marques, qui vendent sur les plateformes e-commerce ou euh, qui ne vendent pas sur les plateformes, en extension d'audience notamment. Et euh, ce qu'il ne faut pas oublier pour les marques qui vendent sur ces plateformes, c'est tout l'aspect contenu, euh, comme quoi le contenu est hyper important pour euh, ces plateformes e-commerce, c'est-à-dire les fiches produits, les stores, euh, les avis clients.